Le solfégiciel offre la possibilité d'écouter isolément certaines parties de la séquence et même de les faire tourner en boucle. Dans le tiroir « Options de lecture », ouvrez le sous-tiroir « Choix de la section ». Vous pouvez choisir de ne lire que la question ou la réponse grâce à ces deux boutons, avant d'appuyer sur la barre d'espace de votre clavier. Vous pouvez également sélectionner la zone de lecture de votre choix, par exemple les mesures 2 à 6. Si vous vous servirez beaucoup de cette fonctionnalité, nous vous conseillons d'explorer les raccourcis suivants pour sélectionner vos zones de lecture. Observez votre clavier. Les lettres Q, W et X forment un angle au coin de celui-ci. Majuscule Q sélectionnera la question. Q comme question. Majuscule W pour la réponse. Majuscule X pour les quatre mesures centrales de la séquence. Pour rapidement sélectionner les mesures par deux, Servez-vous de 1 pour le premier quart de la séquence, 2 pour le deuxième, 3 pour le troisième, et 4 pour le dernier quart. Pour toute sélection que vous aurez faite, il est possible de la faire lire en boucle grâce au bouton « Lecture en boucle » ou le raccourci majuscule B. Le cadre vert qui entourait votre sélection devient alors mauve. Il vous suffit alors de lancer la lecture pour entendre cette séquence en boucle.